Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser aux pool de threads et c'est un sujet qu'on va aborder sur un certain nombre de séquences entrecoupées de différents essais et expérimentations pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, on va commencer par définir ce que c'est qu'un pool de threads. Pool, ça veut dire réserve en fait. Et donc l'idée, c'est de disposer d'une réserve de threads qui va être utilisée pour effectuer des traitements. L'intérêt là-dedans, c'est de borner potentiellement le nombre de threads dont on va disposer pour faire ces traitements et donc du coup quelque part de contrôler le parallélisme. Regardons le principe de fonctionnement. Je vais avoir ici une file de travaux. Cette file de travaux eh bien, elle va être traitée par une thread par exemple. Mais cette thread ne va pas traiter elle-même la file de travaux. Donc elle va prendre le premier de cette liste de travaux et elle va l'affecter à une thread prise dans une réserve. Et une fois que ce travail est terminé, eh bien quelque part, la thread revient dans la réserve. Entre autres, on s'économise la création et la destruction des threads, qui sont euh, des opérations euh, d'un petit système qui sont coûteuses. Là, dans mon exemple, il n'y a qu'un seul élément de la file qui est traité, mais on peut évidemment les avoir en parallèle si on a une réserve de threads disponible pour gérer tout cela. Regardons quelques caractéristiques. Euh, le pool peut être borné ou non borné. Alors, bon, Non borné, ça n'a pas beaucoup de sens. On verra qu'il sera forcément borné, mais il peut être borné par une très très, très grande valeur. Euh, on peut avoir un recyclage des threads et euh, il peut également offrir un certain nombre d'utilitaires qui permettront de faciliter la gestion de la terminaison au niveau du pool. Et on va bien évidemment se servir abondamment de cette mécanique-là puisque vous savez maintenant à ce stade du cours que la terminaison c'est un des points délicats de la programmation concurrente. Ce qui est important, j'insiste, je viens de le dire déjà, c'est que le pool permet de contrôler le grain de parler ce que l'on veut et en particulier d'éviter de créer une foultitude de threads en parallèle qui vont potentiellement gréver euh, le calcul que l'on peut effectuer sur un serveur. En fait, tout est basé sur une interface qui s'appelle Executor Service. En fait, c'est la base du système de gestion des pools de threads et on va avoir un certain de primitifs qui seront offerts par cette interface dont je vais vous présenter les principales. Pour le reste, vous connaissez la chanson allez voir dans le Fantastic Manual. Mais avec celle-là vous avez déjà un tableau de la situation. La première de ces primitives qui est importante c'est la primitive Shutdown. Shutdown elle va dire que le pool de thread n'accepte plus de nouvelles demandes. Et en fait ce qui va se passer c'est que toutes les tâches qui sont dans la file, déjà dans le, la file associée au pool, eh bien euh, vont se terminer, celles qui sont en cours d'exécution vont se terminer, celles qui n'ont pas encore commencé vont se terminer mais on ne va plus autoriser de nouvelles demandes et une fois que toutes les tâches auront été exécutées par les threads du pool eh bien on va tout simplement arrêter l'exécuteur. On a une variante qui est shutdown now qui est un peu plus violent, qui va provoquer l'arrêt immédiat de toutes les threads donc elles vont toutes recevoir un signal d'interruption et on va récupérer la liste des, alors des threads, ce n'est pas des threads en fait c'est des tâches dont, ici je devrais dire tâches, je corrigerai pour les transparents en ligne, et bien c'est la liste des tâches dont l'exécution n'a pas commencé. Alors pourquoi tâches et pas threads euh, Parce que les tâches, je vous expliquais, hein, vous avez le programme, c'est un binaire, vous avez une tâche, c'est un programme avec un jeu de données et vous avez un processus ou une thread, c'est l'exécution du programme avec le jeu de données. Et donc en fait quand vous mettez quelque chose dans un pool de threads et eh bien tout simplement c'est encore une tâche. Lorsque une thread va prendre en charge l'exécution de cette tâche ben, c'est une tâche en cours d'exécution donc une thread en cours d'exécution. Mais bien évidemment euh, du coup les threads dont l'exécution n'a pas commencé ça n'a pas beaucoup de sens. C'est la liste des tâches qui n'ont pas encore commencé. Vous avez ensuite await termination. Donc en fait il va vous rendre true si toutes les threads se sont terminées alors même topo là c'est aussi toutes les tâches on a la même euh, remarque, se termine avant l'expiration du délai et puis vous avez les primitives isShutDown c'est savoir si l'exécuteur est dans un mode où il n'accepte plus de nouvelles tâches et puis isTerminated pour savoir si l'exécuteur est dans un mode où toutes les tâches sont terminées suite à un shutdown et où a priori vous n'avez plus de thread. Pour le reste encore une fois allez voir le Fantastic Manual. Vous avez également une classe Executors, qui est une implémentation concrète euh, des interfaces, euh, et en particulier de l'interface Abstract, -abstract Executors Service. Et pour ça, il y a quelques services utiles. Vous allez voir dans les exemples qui vont suivre dans les séquences prochaines euh, comment s'en servir. Euh, donc ici, je peux créer New Fixed Thread Pool, où je donne là le nombre maximum de threads que j'affecte. Donc ça veut dire que ça donne le nombre maximum de parallèles que j'aurai sur les tâches qui sont confiées à ce euh, pool de thread. Ensuite j'ai euh, new cache thread pool. Alors l'idée c'est un pool de taille arbitraire mais il y a une réutilisation des threads existantes si possible. Bon, euh, hein c'est ce que dit le manuel utilisateur. Vous avez New single Thread executor, donc en gros c'est un, un exécuteur qui n'a qu'une thread qui lui est associée mais il y a toujours la file des tâches à réaliser. Et puis vous avez New Work Stealing Pool avec 100 ou avec une valeur du parallélisme qui va en fait se débrouiller pour garantir le parallélisme que vous lui fixez ou que vous ne lui fixez pas. Si vous ne le fixez pas, en fait, euh, eh bien, ça va être, euh, a priori, au maximum, runtime available processor. Enfin, ça n'a pas de sens de créer plus de threads qu'il y a euh, de cœurs ou de fils d'exécution simultanés possibles dans l'architecture. Et on sait que ça, c'est indiqué par euh, la méthode de runtime qui s'appelle available Processors. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, il va essayer de vous garantir ça probablement en piquant des threads ailleurs. cest qu'en fait, en... c'est une manière de dire que euh, les, les exécuteurs créés de cette manière-là, eh bien, sont un petit peu plus prioritaires que les autres. Alors, il faut faire quand même attention à l'ordonnancement parce que euh, là, et c'est écrit dans le manuel de Java, il n'y a pas forcément de garantie d'équité. C'est un problème, euh, il y en Java, on l'a vu, hein, le, le coup du fer où je fais de mon mieux, les moniteurs où ça marche presque, enfin bon, c'est c'est un problème dans l'implémentation de la JVM qui fait qu'on n'a pas la garantie d'équité. En guise de conclusion, vous allez voir c'est quand même extrêmement pratique euh, ça rend complètement inutile, on, on l'a pas fait jusqu'à présent, ce hein. c'est pas comme le Reblocking Queue hein, où je vous ai torturé à vous faire faire euh, une implémentation à la mano. Euh, on l'a pas fait, mais autrement il faudrait qu'on de un explicite à l'ensemble de threads, euh, qu'on borne cet ensemble de threads, enfin c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça permet vraiment de le contrôler de façon efficace, en plus on est au niveau euh, de l'exécutif Java donc c'est quand même plus confortable. L'implémentation est assez pratique en Java. Alors, euh, par contre, la question se pose, c'est est-ce que les pools de threads c'est un mécanisme Java ou pas Alors, ça fait partie utilitaire pour la concurrence, donc déjà, c'est pas tout à fait un mécanisme Java, ça va dans l'environnement autour de Java, puisque finalement, Java n'offre au départ que le wait et le notify. C'est à peu près la seule chose que vous avez, et pendant longtemps, dans les javaries, avant d'arriver à un Java où on avait les concurrente utilise, et bien on n'a que ça. Il faut le parler, c'est pas terrible, terrible. Euh, mais euh, non, on a des implémentations sous Unix et en particulier, alors ça veut dire qu'il faut installer un truc particulier, mais il y a une lib, qui s'appelle libps thread, que vous pouvez installer, dont j'ai trouvé la trace dans les distributions, et qui vous donne accès à un de primitif pour gérer des pools de threads. Vous pouvez les créer, vous pouvez y ajouter des threads dedans, etc., etc. Et puis vous avez, je crois, aussi des implémentations en C++, et en particulier à partir de C++11, donc le standard 2011 de C++. Euh, donc vous voyez que c'est pas un mécanisme qui est purement ramené à Java, c'est une notion qui est indépendante du langage et qu'on trouve dans différents environnements, a priori au moins euh, ces deux-là. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.